Ce que je trouve terrible, c'est que euh, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que moi, devrais me résumer à, à une personne qui crée euh, du clivage, de la dissension et qui... On dirait, pour faire tu pour... sais, quand un imitateur parodie le gauchiste. C'est ça, C'est pas euh, parce qu'on euh, me résume euh, à un mec en sarouel euh, que euh, je peux euh, être simplement euh, quelqu'un qui est dans la fracture et dans la dissension. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme...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 c'est <laughs> <laughs> J'assume euh, tout ce que je dis dans, dans, dans ce livre et je peux, le redire, euh, je peux le redire à ce micro. Oui, je pense qu'on a un. Moi, en tout cas, j'ai un besoin euh, de lire d'autres choses que euh, les écrits des hommes, de voir d'autres choses que leurs leur films. Et je le Mais dis, tant que J'en ai été abreuvé depuis ma plus petite enfance, euh, que j'ai été éduqué aux livres d'hommes, que j'ai. Euh, euh, je n'ai étudié que ça, pratiquement. Donc, je pense que si je décrète euh, désormais que moi, je vais euh, lire dire euh, des femmes, euh, ça ne pose pas un problème... Mais la question euh... était plus précise, ouais. que, enfin, vouloir gommer symboliquement la moitié de l'humanité, n'est-ce pas là la définition d'un projet génocidaire moral Alors, adressez-vous à ce qu'on qu fait les hommes euh, dans non, depuis, ouais, ouais. De, depuis des siècles et des siècles, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Puisqu'on parle d'élimination, j'ai envoyé ce terme-là, il y a une, une élimination systématique d'un ensemble d'œuvres auxquelles on n'a pas eu le droit depuis des siècles parce qu'on ne laissait pas accès d'autres personnes que les hommes à la production d'œuvres culturelles Et ça, ça c'est terrible. Ça, c'est une confiscation... Oui, euh, bon ça, c'est toujours l'argument la, absolument jamais vérifié. C'est une hypothèse féministe qui est que le, le, la surreprésentation des hommes dans les inventeurs, dans les auteurs, dans les compositeurs serait due à une brimade et qu'en réalité, les femmes n'y accéderaient pas. Euh, ça ne repose sur rien d'évident et euh, on a une foultitude de contre-exemples qui montrent qu'en en fait c'est compliqué pour les deux et que, et que les, les, le, ce qui fait le tri en réalité c'est n'est pas une, un complot organisé, c'est le temps et qu'en réalité il y a des œuvres de femmes qui simplement ne passent pas, il y a des œuvres d'hommes également qui ne passent pas l'épreuve du temps, c'est-à-dire que le temps démontre comme faiblarde ou ringarde, et que le, le, ce filtre du temps est assez asexué, et assez neutre finalement, et, et assez dur mais juste, hein, dur Alex et de Lex, euh, c'est le temps euh, qui décrit euh, et qui décide de ce qui est étudié à l'école. Finalement, euh, l'éducation nationale s'appuie également sur qu'est-ce qui passe l'épreuve du temps, il y a assez peu d'auteurs contemporains, il y en a à l'époque, je crois, qu'on euh, dans les années 80-90, on voyait un petit peu de l'euclésio, euh, des, des, des, des gens comme ça, mais globalement, euh, euh, exerce un, une espèce de, de tri euh, forcé euh, dont euh, rien ne permet de démontrer qu'il euh, exfiltrerait, exfiltrerait les femmes plus que les hommes et encore une fois de la part de quelqu'un qui a passé je ne sais entre elle le dit pas mais en tout cas depuis 2007 euh, qui est allé recevoir on imagine un matériel idéologique euh, avec des punchlines avec des chiffres avec des sources euh, le résidu qui en reste, trois ou quatre ans après, est très faible en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle n'a rien appris, elle est confrontée, euh, elle est obligée de nous ressortir quelque chose qui finalement est, est, est, est très vague, et on a de la peine. J'ai vraiment de la peine pour elle. Je pense qu'elle souffre, que c'est mauvais, et qu'il faut qu'elle change de voie très très vite, parce qu'elle se fait du mal. Ça, vous voulez faire cette confiscation En fait, qu'est-ce que vous nous proposez si ce n'est la guerre et la haine entre les hommes et les femmes Je propose d'y résister. Moi, c'est pas moi qui l'ai établi cette guerre, c'est pas moi qui l'ai établi cette confiscation. Vous confis pensez qu'il y a une guerre en ce moment entre les hommes et les femmes Ah mais ben, je pense que c'est pas nouveau et je... Alors c'est pas nouveau, donc où se produit cette guerre Peut-on acheter des tickets est-ce qu'on peut regarder Est-ce qu'on peut participer Sur quelle chance produit -il, se produit-elle Est-ce que c'est une guerre sportive Auquel cas, je pense qu'on sait qui a gagné. Hein enfin, si on fait des compétitions mixtes, on va très, on va très vite voir. Est-ce que c'est une compétition intellectuelle Je l'avais fait pour un séminaire euh, il y a quelques années. J'avais regardé, le, je crois, le, sur tout le XXe siècle. Il y a quelque chose comme sur 100, sur 100 prix, il y avait 95 hommes, 3-4 couples. Euh, non, je crois qu'avec 95 hommes et 5 couples, il n'y avait même pas de femmes en fait. Euh, je ne comprends pas que dans ces, dans ces cours de propagande, on ne lui ait pas appris euh, des chiffres, des lieux et des faits. Parce que en plus, même d'un point de vue de la mémoire, on ne se souvient pas de ce qui n'a pas de couleur, pas d'odeur, pas de lieu, pas de prénom, tu vois pas, pas de chiffres. Ça glisse en fait. C'est très faible. Le, le, le coefficient de pénétration du discours est vraiment très faible pour parler en pur, en pur média. Outre la posture, le langage corporel, les non-dits, l'inflexion, tout, tout, tout ça qui est très suspicieux, qui prête à se distancier, le fond est très faible, très très faible. Les et les femmes, je pense qu'elle vient des hommes contre les femmes, c'est très différent. Et moi ce que je propose c'est une stratégie d'essayer de résister parce que euh, je suis... Euh désespérée par cette situation-là. Je crois qu'on est nombreuses à l'être. Je suis désespérée et révoltée par cette situation-là. vous situation dites nombreuses, au nom de qui vous parlez ?– bah, De nombreuses, notamment militantes féministes, de nombreuses femmes qui n'en Peuvent plus de cette situation, qui n'en peuvent plus. – C'est combien nombreux À partir de la, deux, c'est nombreux ?– La, la, la, la terreur, la terreur, mais, mais les mots ont un sens bah oui, et la sens. terreur. Bah – Oui, les mots ont un sens, mais bien sûr que oui. – Et Vous euh, vivez dans, un, dans une société de la terreur aujourd'hui en France ?– euh, Je pense que le, ouais, les, les, les, les, les hommes ouais. imposent, euh, dans ouais. la façon dont les violences se déploient, euh, on peut rappeler euh, pas mal de euh, chiffres, que ce soit ceux des viols, que ce soit… Certes, – Mais la violence, Telle que que masculine, masculine. au-delà de penser, elle n'arrive même pas à réciter, c'est impressionnant. Il y a peu à en dire tellement il n'y a pas de... C'est con... la première vidéoscopie où quasiment on n'arrive pas à rebondir parce que c'est vide. Il y a rien de... On monte sur une marche, mais il n'y a pas de marche en fait. Après elle parle de chiffres et on ne sait pas de quoi. La violence parle. est telle que masculine, il y a un système qui fait que... Euh... Le système, c'est vraiment toujours l'excuse des gens qui n'ont rien compris. Tu vois, c'est euh... bon, une dilution extrême de la responsabilité, avec, une, avec un, une présomption de complot. C'est-à-dire que je n'y suis pour rien, je ne suis qu'un pouillem dans un système, mais quelqu'un pense le système pour mon mal, entre guillemets. Euh, pourquoi pas je, Il faut, on, y a des complots qui existent, il y en a qui n'existent pas. Il y a des coalitions qui existent, il y en a qui, qui n'existent pas. Il y a des entreprises qui existent, euh, des entreprises qui... Mais alors, dis-nous, par qui Ourdi, par qui Quand Pourquoi donne des noms, donne des communautés, donne des, donne des choses, explique-nous quel est leur mobile, hein. explique-nous l'alibi des innocents, explique-nous le mobile des coupables, dis-nous à qui profite ce que vous savez. Le génie lesbien, euh, moi je ne le vois pas sur ce plateau, ou en tout cas s'il y est, euh, euh, il n'est pas, pas là. C'est terrible, c'est affligeant. La violence est inscrite euh, dans un type de société qui est une société patriarcale et qui fait qu'on a donné un blanc-seing mais vraiment, je vous le dis, hein, aux, euh, aux hommes, euh, aux pères, pour exercer de la, de la violence dans les foyers, de la violence... Alors, le concept de patriarcat, comme d'habitude, n'est jamais défini. Hein. Euh, qui, qui a fait le boulot Bah, Tintin, encore une fois, je vous renvoie dans, la, dans ma vidéo euh, intitulée « Si je ne m'abuse, vive, vive le matriarcat » ou « Les sept critères du matriarcat », puisque, évidemment, c'est ce qu'elle propose, hein, c'est de substituer euh, l'un par, euh, par l'autre. Donc, je vous rappellerai le matriarcat, en tout cas tel que défini par l'auteur Heide Göttner Abendro. Premièrement, c'est de ne pas laisser perdurer un conflit et travailler à sa résolution. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le matri local, c'est-à-dire de construire le foyer autour du domicile de la jeune femme. Donc, vous voyez que déjà, on est à deux critères euh, qui, globalement, sont assez respectés en, en Occident. Euh, quand les parents se séparent, euh, les enfants restent quand même plus souvent avec la maman, n'est-ce pas, Natacha voilà. Euh, 2 B, matrilinéaire, c'est-à-dire que dans une société matriarcale, les attributs sociaux et les patronymes se transmettraient par la mère. Là, pour le coup, euh, ce n'est pas tout à fait le, le cas. Euh, troisièmement, par la vénération de la capacité de la femme à enfanter parce qu'elle aurait reçu ce don et imposerait le respect. Quatrièmement, euh, parce que le qualificatif gratifiant d'un homme serait la façon dont il s'occupe des enfants. Cinquièmement, parce qu'il n'y aurait pas de hiérarchie entre les personnes. Sixièmement, parce que s'occuper des autres et de leur bien-être serait une convention évidente. Et septièmement, parce que les femmes géreraient à la fois l'économie du partage et une, une redistribution égalitaire. Donc elles tiendraient les cordons de la bourse, mais pas pour leur intérêt personnel, mais pour mieux redistribuer. Ça, c'était les critères du matriarcat par Heide et machin truc. Ils peuvent se discuter, on l'a fait en leur temps, j'en ai fait 40 ou 50 minutes. Je ne suis pas du tout opposé à les discuter, à les, à les, à les réécrire, à les réformer, ou à les déformer, ou à les contester. Euh, simplement, avec Alice, ce n'est pas possible, puisqu'elle ne définit rien de ce qu'elle parle. La guerre partout, en tout lieu, de, de, en tout siècle, à toute époque, euh, tous les hommes, toutes les femmes, le patriarcat, le matriarcat... Et ça, ça enseigne. Je pense que l'Institut catholique, euh, qu'il a récemment réformé ou qu'il a récemment évincé, euh, a bien fait. Parce que si ça, c'est de l'enseignement, je veux dire, n'importe qui peut... En... Ma mère aussi peut enseigner à ce moment-là. Euh. Ou alors, euh, sur ce plateau-là, euh, il y a quelque chose qui s'est produit... Euh... Euh, coup, on ne sait coup, pas, ouais. c'est l'interrogatif. Vous essayez, vous dites de ne pas lire des livres d'hommes, de ne pas écouter de la musique de compositeurs masculins. Un dessin dans le canard enchaîné vous compare aux intégristes, aux islamistes, qui ont le même discours contre les femmes. Mais quelle différence entre vous, les intégristes, au fond Alors ce type d'équivalence... Elle, elle donne coup pour coup. Hein. Cette interview vraiment est magistrale. Je n'aurais pas fait mieux, personne n'aurait fait mieux. Elle est mise devant absolument chacune de ses contradictions. Beaucoup l'ont fait, les ministres l'ont fait avec Éric Zemmour. Apparemment, ils ont reçu des éléments de langage. Entendu plusieurs Donc là, elle est, elle est tellement mal à l'aise que là, euh, là, elle se met en mode simiesque. Et là, elle commence à se gratter la tête. Donc, on ne s'étonnera pas ensuite euh, qu'elle avoue dans son livre ne jamais avoir réussi à incarner la féminité. Euh, ça, par exemple, c'est ni... En fait, c'est ni féminin ni masculin, ça. C'est juste… Euh, c'est simiesque, quoi. C'est terrible. Mais j'ai de la peine, en fait. Il faudrait arrêter les souffrances. Il faut abréger. Il faut absolument arrêter. Cette femme, elle est à terre en MMA et en fait, elle est matraquée, quoi. Elle est matraquée et il faut arrêter. C'est pas humain. Éric hein, euh, Zemmour, euh, même combat. Donc Éric Zemmour, les islamistes... C'est Marlène les qui a dit qui euh, liste, que vous avez autant de droits de parler. de l'industrie aussi et aussi, ça. Mais répondez-moi, rejeter l'autre parce qu'il ouais. est autre, ne pas admettre l'altérité, est-ce que ce n'est pas une forme absolue d'obscurantisme Et là, ça vous concerne comme question. Mm -hmm. euh, ne pas admettre euh, l'altérité, la, la, la, c'est d'éliminer l'autre, encore une fois, c'est ce qui est dirigée euh, contre les femmes, contre d'autres minorités depuis des siècles. Moi, je n'édicte rien, je suis en mais résistance, pourquoi -vous, Mais Mais pourquoi voulez-vous, euh, j'allais dire... Quelle minorité manger, hein, Combien je... de siècles On ne sait pas. Ouais. Vous, vous voulez un moyen oui, bah, mais, vous, connaissez euh, vous connaissez le féminisme d'Elisabeth Badinter Vous connaissez le féminisme auparavant de Marguerite Ursenar Vous connaissez ce, ce féminisme-là qui a libéré la femme bah, C'est un mais... moyen, non c'est un moyen et n'est pas contre les on beaucoup on ose beaucoup à d'autres à, à, à, à d'autres féministes ah raison bah, ça dépend lesquelles, par exemple bah. moi j'ai vu beaucoup <rire> cet été parce que malheureusement ça euh, ça a correspondu à son, euh, à son décès, avec Gisèle Halimi, mais avec laquelle je me reconnais, mais 100% Gisèle dans C'est Gisèle une universaliste qui n'a jamais dit que la construction, la libération écoutez, des femmes... Vous écoutez est écoutez oh, ce qu'elle dit... Je bien écouté, vous mais, savez. Non mais quand, quand on dit que moi je suis essentialisante, mais Gisèle Halimi, elle ne dit pas le contraire, elle ne dit pas le contraire que quand elle fonde euh, une... On devrait instaurer euh, dans les discours de ce type de protagoniste un quota maximum de, de négation. Parce que à chaque phrase, c'est « je ne dis pas, je ne dis pas, non, non, non, je ne dis pas, je ne dis pas euh, ». À un moment, euh, peut-être, est-il temps d'en venir à ton propos. Alors moi, j'entends Gisèle Halimi, je ne prétends pas avoir la science infuse, j'avais deux, trois vagues notions à son égard, je sais qu'elle nous a quittés il y a peu de temps, donc je me renseigne, je vois son parcours et j'y trouve assez peu de euh, sommeliennes et assez peu de, de merci de ressemblance avec celui d'Alice Coffin, donc pour qui l'ignorerait, Gisèle Halimi, de famille modeste, et s'est payé ses études à la Sorbonne en donnant des cours particuliers. Euh, les parents d'Alice Coffin sont deux ingénieurs en aéronautique. Euh, Gisèle Halimi a obtenu donc, euh, par des études, encore une fois, modestes, longues et laborieuses, euh, son diplôme d'avocate au barreau de Tunis en 1949, barreau à l'époque ultra-dominé par des euh, hommes euh, français. Donc C'est évidemment pas un contexte, j'imagine, qui a favorisé son acception. Euh, Gisèle Halimi a, vie, a vécu la flambée de violence et la répression des années 50 en tant que stagiaire dans un tribunal militaire. Elle a participé à la promulgation du code du statut personnel. Participant ainsi à donner à la société tunisienne la réputation de pionnière en matière de place des femmes dans la famille et la société. Elle a pris position contre la torture. Elle a défendu les insurgés et les condamnés à mort du FLN. Elle s'est engagée pour le droit à l'avortement et a soutenu une, euh, une jeune fille au procès de Bobigny en 1972 qui a, demandé à, qui a avorté à la suite d'un viol. Elle s'est positionnée contre la peine de mort pour la dépénalisation de l'homosexualité et pour la cause palestinienne. Euh, se comparer quand on s'appelle Alice Coffin à Gisèle Elimi, c'est un petit peu comme quand on s'appelle Atem Ben Arfa et qu'on qu se compare à Mohamed Ali, si tu veux. Et Mohamed Ali, il a été déchu de ses titres, il a jeté sa médaille d'or dans l'Hudson et il a fait de la prison pour avoir refusé de s'engager dans la guerre du Vietnam. Il a rejoint l'islam et a pris des positions ultra clivantes sur le traitement des Noirs aux États-Unis. Et il se réclame de lui des petits connards de banlieusards semi-racailles. Je dis Benarfa Arfa au hasard, mais ça pourrait être n'importe lequel. La comparaison du même Akabi si tu veux. Alice Coffin n'a pas vécu un dixième, un trentième ou un cinquantième du contexte antagonisant orthogonale, comme dirait désormais les cons, qu'a vécu Alimi pour euh, se frayer un poste au, au barreau, et elle n'a pas vécu un dixième des menaces et des rétorsions euh, qu'a subi Alimi pour euh, les clients qu'elle a défendus et les positions qu'elle a, qu a, qu a rejointes. ...politique pour défendre avec des candidats de femmes uniquement, et qu'elle dit, bah, franchement, c'est quand même autrement plus intéressant, plus marrant d'écouter des femmes que des hommes qui n'ont rien à nous dire et qui sont barbants, ce sont ces mots à... Alors moi, je n'ai jamais trouvé cette citation d'Alimy. Hein. Les, les hommes seraient barbants et n'auront rien à dire. Donc en fait, euh, sachez messieurs que depuis, depuis l'aube de l'humanité, évidemment, tous les hommes sont barbants. Donc les hommes, les hommes n'ont jamais convaincu, n'ont jamais ému, n'ont jamais créé. Hein, évidemment, euh, c'est bien connu, il n'y a, il y a, il y a que, des, que les femmes qui créent. Et puis d'ailleurs, tout ce qui nous entoure est un, intégralement créé par des femmes. Donc ce qui, ce, qui, ce qui me fait toujours marrer avec ce type de discours, c'est en fait, sans hommes... Tu n'aurais même pas le studio, tu n'aurais pas le micro, tu n'aurais pas l'antenne, tu n'aurais pas le réseau, et en fait on ne t'entendrait même pas. <rire> Sans homme, tu serais dans une cahute en paille, si tu veux, et, euh, et rien ne fonctionnerait, tu n'aurais même pas l'électricité, tu ne serais pas là. Hein. Je ne sais pas qu on qui connaît connaît peut parler bien. en la mémoire de Gisèle Halimi, mais par exemple, je vous prends Elisabeth Badinter qui incarne un oui, féministe universaliste ça, sans dresser les femmes contre les hommes. Et voici sa phrase, elle dit « La liberté des femmes ne va pas sans celle des hommes ». Et réciproquement, ils font donc absolument s'appuyer sur cette revendication de la ressemblance. Là, vous êtes aux antipodes. Alors, tout ce qui est féminisme euh, de la complémentarité, euh, féminisme de la euh, ressemblance, euh, oui, non, mais clairement, moi, je ne suis absolument pas euh, d'accord. Je pense qu'elle a suffisamment euh, dit... Euh, Elle avec, a un débit euh, de parole euh, qui est et, pathologique. Elle hein. intérêt sur, euh, et sur plus d'un point. Euh, en revanche, euh, là, ce que je trouve terrible, c'est que... Euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que moi, devrais me résumer à, à une personne qui crée euh, du clivage, de la dissension et qui... On dirait, tu problème. sais, quand un imitateur parodie le gauchiste. C'est oui. pas euh, parce que euh, on me résume euh, à un mec en sarouel euh, que euh, je peux euh, être simplement euh, quelqu'un qui est dans la fracture et dans la dissension. Je veux dire, je suis également là pour proposer des clivages. C'est plus parodique que le sketch des inconnus avec la jaule fasciste. Prisonnier dans les geôles fascistes mais pourtant, vous essentialisez une partie de l'humanité et vous la rejetez. C'est pour ça que je vous demande très sincèrement, est-ce que c'est pas une forme de totalitarisme, et à coup sûr de sectarisme et de clanisme euh, Non, c'est une forme de réponse la plus forte possible à une guerre euh, qu'on nous mène, euh, contre les femmes, euh, au quotidien, et je crois au contraire, mais au contraire, que bien sûr que oui, que c'est pour l'ensemble de l'humanité. Moi je vous parle en tant qu'être humain, parce que bon. je vous, parle, je vous Mais en vous, nous que... notre, euh, vous nous envoyez notre, vous nous assignez notre résidence sexuelle, et vous me dites que vous me parlez en tant qu'être humain, mais alors qu que, que les hommes, vous voulez les éliminer symboliquement ?– Mais qui a éliminé qui C'est une forme de résistance. – Mais Madame forme... Coffin, aujourd'hui… Ouais. Je comprends le, le passé et si on n'est pas d'accord. Mais c'est mes Mais pourquoi non mais vous me pas. dites le. le, ben le bon, très le bien. Alors je. aujourd'hui. Encore une fois, Liscofin euh, élargit euh, mon mais, mon panel historique. J'ai besoin de comprendre où se sont passées les rafles de femmes, euh, qui a raflé les femmes, à quelle époque, euh, sur quel continent, pourquoi et à la limite euh, parlons-en. Alors effectivement, dans certaines euh, traites. Euh, notamment dans, une traite des Noirs, euh, dans la traite musulmane des Noirs, effectivement, les femmes avaient plus de, de valeur, parce que les esclaves étaient vendus plus souvent à des, à des fins sexuelles, donc il y avait tout un prix de la femme jeune, vierge, etc. C'est peut-être ce que tu euh, sous-entends, mais alors dis-le-nous, euh, contextualise, Enfin, y a, y a, tu, tu n'as l'air ni sociologue, ni historienne, ni, on ne comprend pas ce que tu es, en fait. On veut juste t'aimer parce qu'on sent que tu souffres. Tu sais, j'ai envie de te dire, euh, abrège, euh, donne-nous une motivation de te sortir de là et, et, et sortant en toi-même. Mais là, c'est pas possible, quoi. Mais, Mais pourquoi, parce que ça pourquoi, pourquoi cette guerre Vous pensez que, oh Dieu Dieu, que le génie lesbien est-il un génie qui doit rejeter euh, Shakespeare, euh, Mozart, euh, Nietzsche Mais je dis, j'ai dis lu que ça, je fais ma maîtrise sur Nietzsche. Pas les rois, hein. Ça ne s'entend pas. Hein. <rire> non, non, si quelqu'un peut me transmettre la maîtrise sur Nietzsche d'Alice Coffin, en tant qu'ex-grand lecteur de Nietzsche, je me permettrai d'y jeter un oeil très intéressé. Euh, je n'en entends pas l'écho. Hein. Et on y est encore, c'est pas du passé, je veux dire c'est vraiment tous les jours, cette domination culturelle elle est là, et on demande à respirer, on demande à produire, et encore une fois c'est pour ça que ça me fâche beaucoup quand j'entends que c'est pas pour l'ensemble de l'humanité, parce que évidemment que c'est au contraire pour élargir nos cerveaux et nos, et nos imaginaires. Que vous allez ça. élargir nos cerveaux en nous interdisant certaines lectures, mais vous venez d'être écarté de l'Institut catholique de Paris où vous étiez professeur. Prophét... J'ai l'impression de monter un escalier qui n'existe pas en fait. Normalement dans toutes les vidéoscopies nous sommes allés vers un propos, et euh, je, je chauffais, je chauffais, jusqu'à arriver au point d'antagonisme à l'acmé. Mais là, en fait, c'est pré un préliminaire qui ne, qui ne débouche sur rien, tu vois. C'est du vent, du vent, du vent. Euh, les profs notent souvent sur les copies médiocres hors sujet. Là, c'est même pas hors sujet. Il n'y a pas de sujet. Non, il, y a tu... plus, il y a plus à commenter sur ce que dit la journaliste Sonia que sur oui. elle, en fait, au final. Oui, non, la, la journaliste, elle reformule, elle réoriente, elle plaque au sol, elle plaque aux jambes, euh, elle, tacle à, elle tacle à la cheville, elle tacle le propre. Ouais. Propre en plus, hein, elle prend juste la balle, même pas le, même pas le pied. Hein, c'est magnifique, elle le fait avec une forme en plus que moi je n'aurais pas. Elle le fait avec un regard comme ça, très enjôleur, euh, très souriant. Tim, que vos engagements vont à l'encontre de leurs valeurs, c'est une censure selon mmh. vous c'est assez grave ce qu'a fait euh, l'Institut catholique, euh, ce fait catholique de, de, de, de Paris, parce que moi, euh, je suis euh, enseignante, euh, je prépare à fond. Donc là, elle nous fait le sketch de Dupontel, Jean-Paul Sartre. Tu le connais Oui. Euh, C'est Dupontel, oui, c'était Dupontel, oui. Je quand, il était, quand il faisait du stand-up, euh, quand il passe le, le bac de français, ou de philo d'ailleurs. Et qu'on lui tire Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, oui, alors l'écrivain Jean-Paul Sartre. Et qu'en fait, il paraphrase la question sans jamais arriver à prononcer une information nouvelle. Jean-Paul Sartre. Bon, petit temps, Jean-Paul Sartre, petit temps. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. J'ai bon où, euh, Je travaille, donc oui, il y a un énorme problème à dire euh, qu'une prof peut plus euh, enseigner euh, Paraphrase. Euh, Paraphrase. Euh, par rapport à des positions. Paraphrase. Alors, je suis très heureuse de vous l'entendre dire. Parce que vous dénoncez une censure dans une université, c'est très grave. Mais pourquoi ne pas l'avoir aussi dénoncée lorsque la philosophe Sylvie Nagazinsky a été censurée à l'université de Bordeaux pour ses positions qu'elle est libre d'avoir contre la PMA alors, il y a dix... C'est hein géométrie variable Non, bien ah. sûr que non. Non, non, c'est pas, pas du tout à, à, à, à géométrie variable. Je vois pas exactement à quoi euh, vous faites allusion. En revanche, Philippe qui n'a pas pu euh, venir tenir une conférence dans une université. On avait dit censure à ce moment-là. Est-ce qu'il faut s'insurger qu contre toutes les formes de censure La vôtre, la sienne Alors, il faut s'insurger. Euh, attention, parce que c'est. Moi, mon di... mon, Là, elle est mon... en titre toutes les lumières s'allument, ça fait tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac, et en fait, le, il passe à passe en off, et la balle tombe, tu vois. Elle est complètement en tilt. C'est-à-dire que là, elle perd des pieds, et ça y est, l'eau rentre dans l'œsophage, quoi. Il n'y a plus rien qui communique. Euh, un discours, euh, si vous voulez, euh, de l'ordre du racisme, de l'ordre de la lesbophobie, de l'ordre euh, du... Euh, le racisme euh, à, à voir là-dedans du, là du sexisme, euh, je pense que... Bah, je elle est libre à... d'avoir des positions anti-PM. Bon, vous savez, je ne je, je sais pas... Je, je, je, je, J'adore pas critiquer des femmes euh, euh, en position euh, publique, mais je suis pas sûr que Sylvain Nagasinski soit très au clair avec les lesbiennes. Mais comme. Donc, ce qu'elle vient de faire là, en fait, ça fait partie de son bootcamp, de son workshop américain. Ça fait partie des stratégies qu'on lui a enseignées. Elle l'avoue même dans son livre. Ça s'appelle Éviter toute critique publique envers d'autres femmes en position de pouvoir. Elle commande c'est un exercice difficile, car certaines n'agissent pas en féministe, mais il me semble indispensable si nous ne voulons pas entretenir la misogynie il me semble que je fais plus contre la misogynie qu'Alice Coffin, qui, qui me donne plutôt euh, qui laisse plutôt euh, penser qu'elle la génère concentrons en public nos attaques sur les hommes source https slash se passer du regard des hommes Ouais, mais elle est libre de quand non, même de dans de Bien sûr bon. qu'elle qu est libre. Mais euh... Mais euh, euh, mais... Et puis, et puis c'est quasiment diffamant de prétendre qu'un tiers qui est absent pour répondre aurait, je cite, ouvrez les guillemets, « ne serait pas au clair avec les lesbiennes ». Encore une fois, que veut dire être au clair aux fausses équivalences. C'est-à-dire que et c'est la même chose d'aller comparer, il euh, défilait euh, ce week-end, comme quand euh, Emmanuel Macron nous explique, en gros, euh, euh, militant euh, LGBT, pour tous, même combat, ça n'est pas vrai. Merci Alice Coffin. En tous vous. les cas, les auditeurs vont se faire. Comme quand... Alors là, on est toujours dans la double, triple négativité. Hein. Alors, je ne suis pas, ne me faites pas dire, ce n'est pas comme quand... Macron, assimile euh, Manif pour tous, et... et quoi LGBT, ça n'est pas vrai. Donc double négation, donc ça veut dire que c'est une acceptation, donc c'est vrai. Sur le plan de la conviction, zéro. Sur le plan de la propagande pure, c'est-à-dire qu'elle trace... La conviction, c'est dans le présent. Au point de vue de la trace, de ce qu'on appellerait dans la, dans la parfumerie le sillage, hein. Quel sillage va laisser cette prestation et, et ses petites sœurs euh, qu'elle a données à l'occasion de la sortie du livre Quelle trace ça va laisser dans le débat et dans la pensée À mon avis, zéro. zéro. Et, et, et, et comme j'ai envie de terminer sur une bonne note, avant de partager avec vous les meilleures feuilles du génie lesbien, mettons-lui pour l'effort peut-être euh, deux, deux sur vingt. Un pour l'aller un pour le retour ça, c'est la favorite de Christophe. Alors oui, pour vous épargner de la lecture de ce chef-d'œuvre, euh, je vais vous, je vous en ai tiré les meilleures, les meilleures phrases. Les citations figurent sur mon compte Twitter, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as vu hier soir. Je les ai publiées sous forme d'images sur Twitter. Encore une fois, je n'ai pas les pages, j'ai les emplacements Kindle. Euh, dans ma tête, nous étions beaucoup. Hein, c'est au tout début du livre. Je crois que c'est même sur la première page. Euh, donc, euh, au moins, le, la messe hein, C'est ce qu'on ce qu appelle la messe hein, c'est-à-dire... Euh, quand tu commences à penser comme si tu étais plusieurs, je crois que médicalement, ça s'appelle la schizophrénie, non C'est ça. Donc voilà, elle l'avoue. Euh, enfant, la pensée que je pourrais un matin me réveiller garçon était explosive, tellement puissante de bonheur, de bonheur impossible, que je ne parvenais pas à la figer. J'ai encore le vertige si j'y pense. Euh, oui, c'est très bien. Euh, moi, j'ai fantasmé de choses très personnelles étant jeune. Euh, euh, je ne suis pas certain, par contre, que construire l'intégralité du combat de sa vie sur un fantasme qu'on faisait à 5 ans soit quelque chose de très adulte. À un moment, il faut évoluer, hein, si tu veux. Donc Manifestement, elle est restée bloquée sur son complexe euh, oedipien de ses 5 ans et demi. Quoi. Ça. Page suivante, je suis soulagé pourtant de ne pas être devenu un garçon, il m'afflige tant. Moi, quand j'entends ça, j'entends un peu n'étant pas parvenu à devenir un garçon, finalement, euh, elle n'a de cesse que de le conspuer. Bon, c'est bien, c'est noble, c'est un beau combat. En 2018, j'ai habité aux États-Unis pendant six mois et mené... Ah, ben tiens, pardon, elle, elle le cite à deux reprises. Elle le cite à l'emplacement 89, puis à l'emplacement 564. Nous savons maintenant que sa formation accélérée au woke, c'est-à-dire à la propagande néo-gauchiste de l'éveil des sensibilités discriminées, a duré six mois. Peut-être qu'au bout d'un an, on l'aura mieux compris. Là, manifestement, c'est pas bien digéré. Canard Boiteux a été gavé six mois. Euh, J'ai habité aux États-Unis pendant six mois et mené sous l'égide d'un programme de la commission franco-américaine Fulbright un projet intitulé « Comment les médias américains traitent-ils les questions LGBT ?» Emplacement euh, 197, qui croit encore cette fable de la compétence Chez les sportifs, on parlera plutôt de force. Chez les artistes, on appelle ça le talent. Force, aptitude physique, talent, compétence, les mots diffèrent selon les secteurs, mais à la fin, ce sont les hommes qui gagnent. Il bah, y a peut-être une raison en même temps, euh, <rire> je sais pas. C'est qu'à un moment, euh, sur des critères objectifs, euh, ça me paraît difficile de, de voir un complot ourdi par... Euh, enfin bon, bref, il y aura toujours un complot. Euh, page 300, emplacement 332. Comme le cinéma, le pouvoir ou la politique, l'information en continu est une excroissance de la masculinité toxique. Euh, très bien bah, écoutez moi pour avoir fréquenté beaucoup de médias pour les avoir vu à peu près tous de l'intérieur je peux vous dire que c'est gavé de meuf c'est même la raison pour laquelle certains hommes y travaillent hein. c'est beaucoup plus gavé de meuf que euh, que mad consulting hein. si, <rire> si, si, si je voulais juste choper de l'abeille la je serais dans les médias hein. pour se dédouaner les programmateurs expliquent régulièrement que s'il y a peu de femmes à l'antenne c'est en partie leur faute Elles déclinent les sollicitations car elles ne maîtrisent pas assez le sujet bah écoute, euh, moi, euh, Christophe et moi, c'est à peu près ce qu'on vit depuis le début de notre collaboration c'est les, les propositions, parfois même des sollicitations de femmes pour faire Aurora, c'est-à-dire pour faire les revues de presse et participer à la création des sujets, et qui se décommandent systématiquement avant même de venir la première fois. Et euh, que, que, quand serait la raison euh, On ne sait toujours pas. Donc euh, Je ne je suis, suis pas méga étonné que des programmateurs, effectivement, euh, constatent des désistements féminins. C'est ce que Léo, quand il organisait nos podcasts, a vécu pendant des années. C'est ce que Christophe constate. Ma... Tu t'en serais pas douté avant. Ah non, avant de collaborer avec moi, tu, aurais, tu, tu, tu, tu ne l'aurais pas cru. Ah non, Et là, tu le vois. Elle se débine tout, tout, tout, tout, toutes, toutes, toutes, toutes. Il n'y en a pas une. Voilà. Donc, euh, ça me surprend moyennement. Euh, L'art est une extension de l'imaginaire masculin. Ils ont déjà infesté mon esprit. On est déjà à deux trucs sur des. <rire> Donc euh, voilà, je pense que là, ça s'appelle une névrose et qu'il euh, faut à la limite. Euh... Quand on a une, pré une préoccupation sanitaire normale, c'est sain. Une préoccupation sanitaire exagérée, c'est bizarre. Tu vois, quand on est, quand on est omnubilé à l'idée d'être infesté et que euh, l'infestant ou l'infestateur est l'homme, euh, il faut consulter. Euh, elle confirme, je, je me suis toujours demandé qui avait intérêt à délimiter une frontière si stricte entre journalisme et militantisme. Oui, bah, à la limite, euh, avouons euh, crânement que tout journaliste euh, est un organe de propagande, euh, ne visons plus aucune neutralité, euh, qui est déjà assez réduite, mais euh, oui, allons-y jusqu'au bout en fait. Les journalistes ont une peur panique de désigner certaines oppressions par leur nom. Ils craignent de passer pour des militants, donc tu l'as déjà dit. Il y a par exemple une incapacité à employer directement les mots racistes, homophobes ou sexistes. Oui, sauf quand c'est Trump, ou sauf quand c'est un conservateur, <rire> sauf quand c'est un souverainiste, sauf quand c'est un nationaliste, ou sauf quand c'est euh, un misogyne potentiel. Là, tout à coup, le misogyne potentiel est misogyne. Euh, Trump est un fasciste, un raciste, c'est le bruit des bottes qui arrive. Donc en fait, ça dépend du camp. Auquel l'incriminé est soupçonné d'appartenir. Hein. Bref, euh, je suis passé à côté de 10 ans de ma vie parce que je n'avais pas d'exemple de lesbienne auquel m'identifier. Oui, mais en même temps, on n'y est pas pour grand-chose. Euh, enfin, a priori, euh, encore une fois, la sexualité, c'est quelque... Enfin, moi, mon grand, le grand maître auquel je fais toujours référence, qui était coché, était homosexuel, euh, je... c'est quelque chose qui vivait dans son intimité, et euh, peut-être à part à la fin où il jouait un peu plus la folle, euh... Si tu veux, ça ne me sautait pas aux yeux dans, dans, dans, dans les premiers temps. Donc euh, pourquoi faudrait-il que les lesbiennes auxquelles tu t'identifies. Pourquoi d'abord ne, ne peux-tu t'identifier qu'à des lesbiennes Tu vois, c'est comme si moi je ne pouvais m'identifier qu'à des métisses. Bah, pourquoi euh, Dans mes auteurs préférés, il n'y a pas de métisses. Bon, bref. Et puis sur toi, pourquoi, pourquoi faudrait-il qu'elle le hurle sur les, sur les toits Donc Après, elle nous parle du positionnement du journal têtu dans les rayons des, des maisons de presse, au rayon porno. Bon, et elle dit que ça serait un, un enjeu en soi. Donc je pense que quand, on en sera à, quand le gouvernement en sera à discuter de l'emplacement du journal têtu dans les rayons de presse, c'est que la plupart des grands enjeux auront déjà été réglés. Alors là, elle nous livre son best-of emplacement 2155, je n'ai jamais réussi à incarner la féminité. Donc ça, bon, petit 1, <rire> on s'en serait douté, mais petit 2, ça prouve qu'elle a essayé. Donc on voit bien que son positionnement est un échec. Elle a tenté d'embrasser des codes qui lui ont échappé. Et en fait, elle vit un échec perpétuel, si tu veux. C'est dramatique. C'est à chacune étape un échec. Je sais bien que ce ne sont que des mécanismes, des représentations, mais je souffre, je souffre d'en être si éloigné. Elle souffre de ne pas arriver à jouer la femme, qu'elle réduit à un ensemble de codes et de représentations. Quand je vois des filles, six filles avec ses traits extérieurs projetés si puissamment de la féminité, le rouge à lèvres très rouge, les cheveux soyeux... « Je n'en reviens pas du travail nécessité par une telle apparence. » Ce qui est finalement exactement ce que je dis. Hein. Simplement, elle avoue incapable. c'est un aveu d'échec. Elle n'arrive pas à se coiffer. Elle n'arrive pas à se maquiller. Et pour cela, elle a été, euh, ça a été le petit rejeton souffreteux identifié par l'étoile noire comme meilleur canard gavé. Hein. Euh, certes, jusque-là, ça fonctionne. Le problème, c'est au niveau du recrachage. Là, c'est peu convaincant, en fait, comme résultat. Les lesbiennes ne sont pas des homosexuels. Qu'est-ce qu'une lesbienne, alors La question est posée à la première ligne du manifeste des, races, des radicales lesbiennes en 1970. Une lesbienne est la rage de toutes les femmes condensées en un point d'explosion. Moi, quand j'entends point d'explosion, j'entends à la wok hein. c'est-à-dire que dans la... <rire> dans la seconde suivante, je vois le sang couler dans la baignoire, quoi. Là, euh, un... je, je vois une convergence des luttes que j'ai du mal à définir dans la réalité, et manifestement, ces interventions ne nous aident pas, quoi. On ne comprend pas comment ça converge, en quel point ou sur quelle étagère. Par contre, on voit qu'elle en a ras le cul à la casquette. On ne sait pas très bien quel rôle a papa d'ailleurs là-dedans. Est-ce qu'il lui a fait une Christine Angot à la clé de 12 euh... On... <rire> On ne sait pas. Nous sommes mortes, nous sommes toutes mortes en couche sous les coups de bite ou les coups de poing, sans trace, pendant des siècles et des siècles. Enfin, moi, je peux te dire que si je te terrasse de coups de poing euh, au point de te tuer, tu vas avoir des marques. Hein. Si ça laisse pas de marques, il y a un doute, tu vois, sur la, la présence du coup. Enfin bon, bon. sérieusement, là, c'est pathologique, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est son sens de la mesure. Hein c'est toutes. <rire> toutes, de tout temps, pendant des siècles. Hein on, on, est toutes, on est toutes mortes. C'est pour ça que je suis là. Hein. Je te parle parce que je suis morte. Quand Caroline de Haas affirme qu'un homme sur deux est un agresseur, un torrent d'insultes se déverse. Pourquoi Parce que c'est des conneries, peut-être. <rire> parce que c'est faux, parce que c'est méchant, parce que c'est diffamant et parce que, simplement, c'est une insulte à l'intelligence française. Peut-être que c'est pour ça que Alice Coffin... Euh... Le torrent d'insulte se déverse. Je terminerai par euh, son, son meilleur. Hein. Ils sont moins forts que nous, sous-entendu les hommes. Je m'étonne de la surprise des journalistes devant les victoires successives de femmes dans les épreuves d'endurance. Alors là, vous allez me dire, mais c'était quand, c'était où, je ne suis pas en courant. Je, il me semblait qu'au marathon, les hommes couraient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et il ouais. me semblait que les femmes mettaient une demi-heure de plus. Quoi. Non, non, non. En 2019, la cycliste allemande Fiona Kolbinger... 24 ans, arrive première de so devant 224 hommes et 40 femmes à la Transcontinental Race. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous évoque À quoi pensez-vous Qu'est-ce que est votre réflexe si, vous, si je vous ai bien formé, vous avez un réflexe. Christophe, toujours pas, au bout de 9 mois, mais il va finir par ouais, comprendre ça, un jour. Ça va venir, ça va venir. Allez, à la source, allez vérifier. Ouais. Qu'est-ce que c'est et, et vous verrez que c'est une course euh, très particulière, avec des conditions très bizarres, euh, mais à la limite, pourquoi pas. Effectivement, elle a gagné, donc ça, l'information est exacte, mais euh, la course n'existe que depuis 7 ans. Et on voit que les 6 éditions précédentes ont été remportées par des hommes avec des durées moyennes, dans, je, pas en, je, je le fais de mémoire, avec des durées moyennes de 7 jours. Euh, les femmes compétitionnaient entre elles et euh, mettaient euh, 10 à 12 jours, d'accord donc en fait les hommes maravaient les femmes avec un écart de quasiment 50%. Okay et en 2019, les hommes ont sous-performé et les femmes ont su et une, et une femme a surperformé. Hein C'est-à-dire que les hommes sont passés de 7 jours à 10 et quelques, et une femme a fait 10 jours et quelques heures de moins qu'un homme. Donc effectivement, Fiona Kilbinger a gagné en 2019. Mais si on replace dans la séquence historique, exception. on voit que c'est une exception dans une écrasante domination masculine et qu'une année, il y a une sous-performance masculine et une surperformance féminine. C'est un peu comme si vous disiez l'A318 319, la vole à 5000 mètres et l'A319 vole à 10 000 mètres et en 2019... Ben là, 318 a volé à 7501 mètres, et là 319 à 7500 mètres. Non, voilà, c'est juste qu'il y a eu une surperformance et une sous-performance en même temps la même, la même année. Donc c'est encore une fois, euh, un, c'est un fait qui est non porteur de sens, parce qu'il est significativement pas représentatif. Et c'est très malhonnête intellectuellement de tirer des conclusions générales sur une exception euh, d'une du, année, mais enfin, doit-on être vraiment, vraiment surpris Je ne sais pas. S'il vous plaît, les chatons. Pour... Alors, déjà, remerciez-moi d'avoir fait le taf. Remerciez-moi de m'être enfilé 300 pages d'Alice Coffin en 3 heures hier, même en diagonale. Croyez-moi, ce n'était pas une sinécure et j'avais mieux à faire. Pour me remercier, comment on fait On s'abonne. Et on ajoute un pouce. Et pour les prochaines vidéoscopies que vous me proposez désormais sur Twitter, euh, un peu de matière, hein afin qu'on puisse danser. C'est comme le tango, pour danser, il faut être deux. Euh, là, vraiment, euh, j'ai dansé avec un nuage, si vous voulez, encore, c'est un peu trop poétique pour, euh, pour Alice Coffin. Euh, S'il vous plaît, de la matière, de la matière, de la matière. Là, on est vraiment dans l'antimatière quoi. Si tu veux, c'est le trou noir. Trou noir au canard boiteux, l'avenir le dira. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.